Merci beaucoup. Maintenant, vous me dites que vous petite Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, Président, Monsieur La parole est à Président, Monsieur Président, du Conseil national de la jeunesse.